Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette deuxième édition de l'émission Le Virus de la Prod. C'est une émission qui est conçue et animée par les étudiants de la filière production de l'ISCPA à Paris. Ce soir, ce sont les étudiants de deuxième année en production qui ont le trac et on les comprend, puisque nous avons deux invités particulièrement prestigieux qui sont un peu des icônes de la profession qu'ils envisagent de faire. Alors la personne de Alain, la et Pierre Lescure, qu'on va certainement voir apparaître à l'image, et que je tenais en tant que directeur de l'école à, à saluer et à remercier bien sincèrement d'avoir accepté euh, cette invitation. Donc on, on a Pierre Lescure à l'image, alors on ne le présente plus, Pierre Lescure c'est le président du Festival de Cannes, Ça un de radio, ancien journaliste, il a cofondé et puis dirigé euh, Canal Plus. Donc c'est un grand nom de l'audiovisuel, du cinéma et de la télé en France. Bonsoir Charles Escure, vous allez bien Bonsoir Manuel. Et puis on a euh, dans un format euh, encore penché <rire> mais ça va se régler Alain Lahana qui est euh, donc un producteur, euh, le producteur des stars internationales en France dans le monde de la musique. Il a travaillé avec euh, Phil Collins, CD Pop, euh, Patty Smith euh, et bien d'autres. Euh, vous avez l'air un peu penché Alain Lahana mais tout va bien pour vous est-ce que votre. Soutien... Ça va comme ça? Euh, ouais, je crois qu'on va, on va demander à Antoine Laplace. Sinon, à... je peux faire de côté aussi. <rire> On va pas vous faire faire des acrobaties pendant les 45 minutes de l'émission. Donc, je suppose <rire> que, que, que Antoine Laplace, qui est euh, étudiant en deuxième année de prod et qui est pas très loin de vous, va venir vous aider à, à rectifier le, la position de la caméra. Et on le fera, fera apparaître à l'antenne tout de suite après. Voilà. Je pense voilà. que vous, vous allez être plus à l'aise. OK, vous allez bien, Alain Lalana. <rire> vous nous entendez Oui, oui, oui. Parfait. Ouais, ouais. J'ai enlevé l'oreillette par contre. Hein. Je vais être en micro comme ça. D'accord, parfait. Vous vous connaissez, euh, Alain et Pierre Ah oh, oui. Il n'est qu'un enfant. Et des amis. Super. Bon, et eh bien alors, on a plein d'étudiants euh, qui sont dans les coulisses de l'émission. Euh, je viens de parler d'un premier Antoine, Antoine Laplace, qui va animer l'émission à qui je vais laisser la place. Il y a un deuxième Antoine qui va peut-être apparaître à l'image. Ça, c'est le premier, c'est Antoine Laplace. Ça va, Antoine Oui, ça va très bien. Bon, on vous entend, on vous voit. Euh, Alain Lahana est bien installé, puisque vous n'êtes pas très loin, vous êtes dans le bureau d'à côté. C'est bien ça Exactement. Je vais vous donner la parole dans quelques instants pour pouvoir euh, vraiment animer l'émission avec tous vos collègues de promo. Mais je voudrais que euh, Antoine Dubel l'autre Magic Antoine apparaît à l'écran, voilà il est là, donc Antoine il est installé chez lui avec une régie plus que mobile, il a Parce tout le monde en ligne et c'est lui qui pianote, donc merci Antoine de, de, de jouer le jeu pour faire passer la parole aux uns et aux autres, donc vous avez compris on est quand même dans un dispositif un peu organisé avec des webcams et qui, qui peut être sujet à à des troubles de connexion. Donc, s'il y a un problème, vous vous reconnectez et puis euh, on va suivre ça dans, dans la suite de l'émission. Un grand merci à vous deux, Pierre, Alain. Je m'éclipse et je laisse la parole à Antoine Laplace. Euh, bonne soirée. Merci. Eh bien, euh, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette émission, euh, cette nouvelle édition du virus de la prod. Euh, Le virus de la prod, Donc, c'est une émission dans laquelle nous nous intéressons au secteur de la culture et des industries créatives. Euh, donc, euh, Emmanuel Carré m'a déjà présenté rapidement. Moi, je m'appelle Antoine, je suis étudiant en production à l'ISCPA. Et donc, aujourd'hui, je suis avec euh, mes collègues étudiantes et on a voulu se, se pencher euh, sur la situation du secteur culturel en cette période de crise sanitaire. Alors, quoi de mieux pour nous, euh, jeunes étudiants, apprentis, en devenir, euh, que de se nourrir de l'expérience de professionnels euh, pour comprendre comment le secteur traverse la crise euh, et quels seront les enjeux de demain euh, C'est pourquoi nous avons la chance aujourd'hui euh, d'avoir avec nous deux personnages forts du secteur du paysage culturel. Euh, donc, euh, comme M. Carré l'a dit, euh, Pierre Lescure, euh, journaliste de radio, de télévision, euh, qui a participé au projet des programmes de Canal+, euh, euh, qui est président du Festival de Cannes, et Alain Lahana, producteur de spectacle, manager d'artistes. Euh, voilà. Donc nous échangerons sur l'impact concret euh, qu'a eu la pandémie euh, sur la création, euh, mais aussi sur l'économie et les changements d'usage du public euh, à propos de la digitalisation du spectacle par exemple, ou encore de l'apparition de nouvelles conditions de diffusion euh, des œuvres cin cinématographiques. Euh, donc je vous propose de commencer notre échange euh, tout de suite par un exemple concret, euh, qui est celui euh, du festival live euh, Together at Home. Donc pour ça, je vais laisser la parole à Ambre et Heather. Euh, mais avant ça, on va regarder une petite vidéo qui nous resitue euh, euh, le festival. Donc voilà, si Antoine peut lancer euh, la vidéo. That we are one world together at home. I feel very honored to be a part of the World Health Organization and Global Citizen in the fight against COVID-19. Voilà, maintenant, je vais laisser la parole à André et euh, qui nous ont préparé quelques questions sur le sujet, si Antoine veut bien euh, les faire apparaître. Bonsoir. Bonsoir. Ambre, oh, on n'entend pas. À avoir pour ce live, et ravi d'en faire partie à vos côtés. Pour commencer, que pensez-vous des images que nous venons de visionner et de Together Atom en général J'espère que vous m'entendez. Alors, bon, Together Atom, personnellement, euh, j'ai regardé. Euh, j'ai pas trop aimé. Euh, la démarche était sympathique et puis la levée de fond aussi, euh, c'est très bien. Mais après, euh, j'étais un petit peu gêné par... Euh, le confort euh, ambiant et le fait que euh, 95% étaient des playbacks euh, et que ceux qui n'étaient pas en playback n'étaient pas d'une qualité géniale. Et je préfère beaucoup plus, moi, dans un contexte comme celui-là, euh, une qualité technique qui est peut-être un petit peu plus approximative, mais surtout euh, un sentiment fort qui se dégage des interprètes et qui n'est pas euh, de l'autoproduction, autopromotion. Voilà. Et j'ai un peu le même genre d'attitude par rapport à beaucoup de lives qui ont été faits pendant le confinement, mais ça, c'est peut-être une autre histoire. D'accord, de votre côté, M. Lescure. Je vais ce que dit euh, là, Alain. J'ai été euh, épaté et vraiment heureux des 127 millions. J'avais vu tout à fait le chiffre en tête mais je savais que ça faisait 120. Je trouvais ça extra. Euh, J'étais heureux qu'autant de jeunes femmes et de jeunes gens et de très vieux comme les Stones, qui ont à peu près mon âge, euh, se pointe et, et participe, mais j'ai eu la même frustration qu'Alain euh, au, au jour d'aujourd'hui euh, et à l'heure de la mondialisation et du digital, on s'attend à un peu plus de qualité et un peu plus de, de vrais dons artistiques et un peu moins de playback. Il a raison, le, le Alain. D'accord. J'entends vos deux opinions qui sont vraiment très riches dans le sens où euh, c'est vrai que de notre côté, en tant qu'étudiant, étant donné qu'on a moins d'expérience sur le métier. On était vraiment ravis de voir une, euh, comment dire, un process pareil qui a, comme vous l'avez rappelé, rappelé euh, ramené beaucoup de fonds. Mais c'est vrai que personnellement, en tout cas, je me suis pas, enfin, je me suis pas rendu compte exactement du playback. Je sais pas ce que si t'en penses, César. Non moi non plus. D'accord. Mais donc Monsieur Lahana a évoqué le, le projet des autres lives pendant le confinement et donc c'est quelque chose sur lequel rebondir parce que finalement, pendant le confinement, les artistes ont créé des lives sur les réseaux pour désactiver leur public. Mais est-ce que, à votre avis, c'est un moyen adapté ou aurait-il pu en utiliser d'autres ouais, Pour moi, je, je vais laisser Alain qui est plus un expert de, de la question. Moi, je répondrais que je, je, ce que j'ai aimé le plus dans ces, dans ces lives, euh, c'est lorsque, d'un côté du, de la palette, il euh, y avait un, un chanteur comme Raphaël qui était dans sa cuisine, qui nous grattait sa guitare et puis passait sa femme il engueulait parce qu'il voulait préparer le dîner et qu'il la dérangeait. Euh, ça, ça m'a fait rire parce que c'était du live action et, de la, et, et une espèce d'engueulade de, familiale et maritale, c'était rigolo. Euh, et puis à l'autre bout de, du prisme, euh, on, vous avez sûrement vos favoris et, et, et on a tous les nôtres, mais j'ai ai aimé le, le soin qu'ont apporté ben, sur le son comme sur la créativité. Des gens comme M par exemple, qui soignaient beaucoup euh, aussi bien la lumière que la qualité du son parce qu'il avait pratiquement un petit studio chez lui, euh, donc il n'a pas attendu le Covid et, et le confinement pour avoir un peu une installation qui, qui lui permette de faire ce genre de choses sur les réseaux et je pense que demain, les artistes devront Covid ou pas Covid, s'ils veulent dialoguer avec le monde entier ou avec la France entière à travers les réseaux il faut qu'ils s'équipent un peu plus et, et ce qui est bien c'est que ça les oblige à, à jouer vraiment, sinon euh, c'est plus de jeu. Tout à fait d'accord. <rire> Tout à fait d'accord. Moi, moi, moi je, je sépare en fait deux types de lives euh, confinés que j'ai pu voir. Euh, ouais, j'ai bien aimé les plans comme celui de Raphaël avec euh, l'approximation et le, le fait, bon, il bah, euh, y a ma femme qui fait la, la bouffe. J'ai adoré ceux de Stéphane Escher euh, qui faisait dans sa cuisine avec une recette de cuisine. Euh, Jean-Louis Aubert a fait plein de formats très différents. Euh, Steve Nive, qui est un pote à moi, le pianiste d'Elvis Costello, entre autres, euh, lui a fait tous les soirs une improvisation sur un thème différent et tout. Ça, je trouvais ça avec une interaction avec les gens qui suivaient et tout ça. Euh, J'ai trouvé ça, moi, assez intéressant. Mais maintenant, euh, ce qui me dérange un petit peu, c'est que la lecture de certaines personnes par rapport à ça, c'est que c'était le nouveau mode de communication de la musique vivante et pour moi, c'est beaucoup de choses, mais ce n'est certainement pas l'expression de la musique vivante. Je, je, je oui, rejoins tout bien. à fait Alain. Il faut, on sait tous et toutes, vous qui êtes si jeunes, Vénard et Vénard, euh, on sait bien qu'on a vécu quelque chose dont il faut absolument croire que ça ne reviendra que rarement, sinon jamais, euh, si on est à peu près équipé en, en scientifique et, et, et, et, et qu'on se nourrit de tout ce qui s'est passé. Donc ce n'est pas un nouveau mode, euh, ça a été un mode accidentel dont certains ont su tirer le meilleur, mais on ne va pas commencer à vivre comme ça. Et de la même manière On n'a pas l'intention, ni vous ni moi, à mon âge, de rester confinés, on ne va pas continuer à consommer la musique comme ça. Sinon, il n'y a plus de production. Ah. <rire> moi, je te coupe, Pierre, mais il y a un truc important à savoir quand même, et c'est peut-être important pour, euh, pour ces étudiants d'entendre ça, mais bon, moi, je suis en contact avec beaucoup de gens d'instituts français un peu partout dans le monde. Euh, le, le dernier colloque des instituts français aux États-Unis, c'est la saison prochaine. Euh, tous les concerts vont être faits en visio. Et donc, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est euh, une voie de garage euh, qui est euh, très, très, très négative. Et c'est une caricature. Euh, c'est comme tous les bruits qu'il y a eu à un moment donné de monter des concerts en drive-in. Oui, le drive-in, c'est cool, c'est bien une fois ou deux pour rigoler, mais euh, euh, être enfermé dans sa bagnole, euh, si tu es sur scène et que tu regardes euh, 200 ou 300 bagnoles, euh, je ne trouve pas que l'atmosphère soit géniale. Faire ça pour un DJ avec les mecs qui répondent au klaxons, bon, c'est marrant une fois, euh, mais euh, je ne crois pas du tout que ça soit des modes. Il faut voir une chose aussi, c'est que c'est important de s'occuper et d'avoir de, des projets immédiats, dans un contexte comme celui-là, sinon au niveau de la tête, il y a des trucs qui commencent à vriller, mais aussi, il faut vraiment se projeter sur un truc qui est euh, la musique vivante, elle doit être vraiment vivante. Ouais. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça euh, moi je suis d'accord avec euh, monsieur euh, Lahanna, c'est vrai qu'on n'a pas la même, euh, la même présence quand on est euh, en, en face d'un artiste et par exemple dans sa voiture, on ne ressent pas la même, les mêmes sentiments. Donc je ne trouve pas que ce soit une évolution justement du, euh, du live. Oui, d'autant plus, excuse-moi de te couper, d'autant plus que le live euh, de base, euh, article premier, euh, la première chose qu'on évite dans le live, c'est la distanciation sociale. Oui. Euh, oui. Si on fait du live, c'est justement pour rapprocher les gens, pour qu'il y ait vraiment une fusion qui se fasse entre l'artiste et le public. Euh, Ce n'est pas un truc qui se fait en mettant euh, 170 personnes dans une salle de 1500 places. Non, puis, Heather, on voit bien, quand, quand vous avez une grande chorale, un grand orchestre ou même un quintette genre les Stones, euh, se dire que parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il y a tout ça, la technologie de l'aujourd'hui permet à ces cinq artistes ou à ces 30 choristes ou à tout l'orchestre philharmonique d'être à travers le monde, à travers la France, à travers l'Europe et de jouer tous ensemble, on se dit c'est bien. Mais ensuite, on, on est parti, il faut revenir euh, là où, où on est parti. Et, et ce qui est magnifique, c'est un orchestre symphonique de 50 ou 70 musiciens euh, quand j'entendais l'autre jour un ministre qui disait, euh, ce sera, oui, bien sûr, l'opéra, ça va poser un problème, il faudra peut-être faire des petites formes. Bon, ben, des petites formes pour, pour interpréter Wagner, on va rigoler, il euh, faut être un peu sérieux. À des temps de crise, réponse de crise, créative, souriante, même bricolée, mais euh, un jour, on va sortir de la crise. Et ce jour-là, on va pas dire, on va économiser les voyages, on va économiser les hôtels, les orchestres philharmoniques vont jouer chacun chez eux. C est, c est, ça n'a pas été composé pour ça, et il ne faut pas s'amuser à ça. Hein, c'est peut-être important de dire que certains territoires qui reprennent la musique vivante en ce moment, euh, bon, pour le moment, j'ai juste eu des échos par rapport à la Nouvelle-Zélande, que ce n'est pas sur des concerts du tout avec des normes quelconques, à part, vous avez un masque, vous vous lavez les mains, et euh, voilà, euh, on n'est pas dans un truc, les gens font attention. Euh, je pense aussi quand même qu'il y a eu beaucoup de choses, bon, c'est un autre sujet, mais euh, il y a certaines choses qui ont été vraiment infantilisées euh, au niveau des responsabilités des gens, euh, peut-être avec raison sur certains points, avec tort sur euh, beaucoup d'autres points, mais ça c'est un autre débat, euh, mais je crois quand même qu'au lieu de donner euh, des consignes qui sont inapplicables, je pense que c'est mieux de consulter les vrais gens qui savent et euh, on peut trouver des solutions en se mettant ensemble autour d'une table avec les gens des salles, les producteurs, etc. Euh, on peut trouver des solutions qui sont bien plus euh, viables euh, que tout ce qui a été lancé, tout ce que j'ai pu entendre pour le moment, en tout cas en ce qui concerne la France. Alors ça fait une très bonne transition pour la, la deuxième partie. Je vais relaisser à Antoine qui manifestement a retrouvé ses repères, son leçon et l'image. Euh, il y a eu de la créativité pendant le confinement, avec des initiatives plus ou moins heureuses et réussies, euh, mais il y a aussi eu un petit peu un changement des règles du jeu, et je crois que c'est le sujet que vous vouliez aborder pour la deuxième partie, Antoine. Oui, il y a eu un changement des règles du jeu, comme vous le dites, euh, mais là, on parle beaucoup euh, du public, euh, de, de festivals, de spectacles vivant, euh, mais il y a aussi d'autres manifestations culturelles et médiatiques euh qui n'ont pas pu avoir lieu ou qui ont été remises en cause. Et là, bien sûr, je voudrais en venir au Festival de Cannes, puisqu'on a la chance d'avoir le président du Festival de Cannes avec nous, parce qu'on sait que le Festival de Cannes, c'est déjà des récompenses pour des œuvres cinématographiques, mais c'est aussi un lieu, un événement où se rencontrent les gens, les acteurs, les professionnels, et où naissent des projets et donc on sait que le festival de Cannes a été remis en cause, a été discuté cette année, mais que vous teniez, Monsieur Escure, il me semble, avec votre équipe, à ce qu'il ait lieu, au moins dans une forme différente. Donc c'est pour ça que je vais laisser Marina et Clémence vous poser des questions là-dessus, parce qu'elles se sont intéressées au sujet. Donc si Antoine Dubel veut bien envoyer Marina, qui a des questions, et Clémence. Bonjour. Bonjour. Salut, je suis là <rire> euh, pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Antoine. Euh, justement, il enfin, n'y a pas eu ce festival, mais vous avez, quand même, euh, vous avez quand même lancé une sélection. Pourquoi vous teniez tant à ce qu'il y est cette sélection, justement La réponse est euh, tiens, euh, Marina et Clémence, et vous toutes et tous, elle tient dans l'essence même du festival. Le festival, c'est 15 jours où on voit les marches, on voit la la red carpet, on voit les stars, on voit les les, les les stars qui sont dédiées au cinéma, celles qui sont plus là pour euh, se, se saper comme des arbres de Noël et, et faire des affaires avec les, les maisons de mode. Mais bon, c'est le jeu du glamour et de tout ce qu'on veut. Mais qu'est-ce que c'est vraiment le Festival de Cannes C'est à travers sa sélection officielle, mais aussi la quinzaine, la semaine de la critique, euh, l'acide c'est-à-dire la sélection des indépendants, etc. Ce sont euh, près de, de, de, de 200 films qui sont proposés dans différentes compétitions et qui vont connaître un certain nombre de consécrations à la fin de la quinzaine. Un, à côté il y a le marché, euh, il y a 20 000 professionnels qui se retrouvent au marché et qui font des affaires et qui font circuler les films pour l'année qui vient. Mais les films qui ont été primés à Cannes l'année dernière, au, au printemps 2019, où il y avait une très belle sélection, « Parasite en tête le », le film de Joon-ho. Il a, il a fait ensuite une carrière phénoménale tout au long de l'année, entraînant avec lui plein d'autres films du Festival. Le Festival de Cannes, il faut toujours le juger, dit Thierry Frémaux, délégué général, et surtout sélectionneur en chef, il dit toujours qu'il faut le juger à la fin de la saison. Après les Césars et les Oscars, c'est là qu'on voit ce que les films qui ont été sélectionnés et ceux qui ont été primés à Cannes, la carrière qu'ils ont eue et le retentissement qu'ils ont eu. Euh, C'est extraordinaire que, que « Parasite » ait eu quatre Oscars, mais son premier prix, ça a été d'être à Cannes et d'avoir euh, la Palme d'Or. Et ça a lancé tout ça. Dès lors, on a espéré que le festival pourrait se tenir. Impossible, on annule. Est-ce qu'il pourra se tenir début juillet Non. Mais en même temps, Thierry et son équipe, ils ont reçu cette année un nombre record de films. Plus de 2000, c'est-à-dire 210 de plus au printemps 2019. Donc ils ont vu ces 2000 films et ils se sont dit, ces films, quand les salles vont rouvrir au fur et à mesure, c'est pour bientôt, ces films, il faut qu'on puisse les accompagner, il faut qu'on essaie de leur donner une impulsion, de leur donner un label Cannes, parce que ce sont des films, il y en a au moins une soixantaine qu'on a aimés, puis la quinzaine, la semaine, bon également, aujourd'hui je crois la semaine devait sortir, je n'ai pas vu, sa sélection. Mais nous, hier, avant-hier, on a sorti nos 56 films, les 56 films que Thierry et son équipe ont euh, ont désignés. Et on voulait pas dire le festival n'a pas lieu. Le festival, c'est d'abord la sélection de ce qui nous semble être le meilleur, le plus intéressant, le plus novateur, le plus bousculant de tous les films qui sont envoyés. D'où cette volonté de faire une sélection et de l'accompagner jusqu'à la fin de l'année et même au début de l'autre. Très bien. Euh, et comment cette sélection s'est organisée Parce que je, je me doute que ça a été différent un petit peu de l'habituel. Euh, ouais, vous vous savez, on a des bureaux qui, sont, euh, euh, qui ont été longtemps près de la tour Eiffel, mais maintenant on est rue Charlot, euh, dans le troisième arrondissement, et il y a une salle de projection, et il y a à peu près 35 personnes en tout dans, le comité, dans les comités de sélection de, de, autour de Thierry Frémaux. Et donc là... Ben, comme vous l'imaginez bien, chacun pour une fois n'a pas regardé en salle, a regardé en recevant soit des DVD, soit des DCP, et recevait des liens pour voir les films chacun chez soi. Et il y avait tous les deux fois par jour euh, des séances de Zoom, ou de, ou de différentes technologies, mais en tout cas, ça discutait toute la journée, deux, trois fois par jour, et tous les matins très tôt, ils refaisaient le, le point tous ensemble, à distance, comme l'ont fait tout, toutes, les, toutes les personnes qui ont continué à bosser pendant ce confinement. Mais finalement, euh, l'absence de la cérémonie qu'on connaît du festival, ça n'a pas une conséquence sur les films Parce que bien qu'on ait une sélection, elle est quand même beaucoup moins médiatisée et a beaucoup moins d'impact. Donc ça ne va euh, pas avoir un impact sur ces films sélectionnés finalement Il, il est évident, puisque le palmarès c'était samedi euh, il y a du jours. Euh, évidemment il n'y aura pas de palmarès, mais on a fait exprès… Euh, Thierry a fait en sorte que la sélection soit un peu plus ouverte. Il y a cinq comédies grand public, euh, il, a, il a mis plus de documentaires, il y a quatre documentaires, il a mis quatre films d'animation, il y a 15 premiers films sur 56. Et, et donc, moi j'ai vu autour de moi, je ne sais pas vous, mais autour de moi dans la rédaction de C'est à vous, par exemple, où je passe pas mal de temps, euh, toutes les, les, les générations étaient en train de regarder cette liste en se disant Évidemment, j'ai envie de voir le Wes Anderson, mais j'ai envie de voir la première comédie de Laurent Laffitte. J'ai envie de voir le, le nouveau film de... Je suis en train de chercher de, son prénom de Trouéba, ce, ce, ce, ce réalisateur hispanisant qui nous a déjà tellement ravis dans le passé. Bref, tout le monde a, envie, a son envie dans la liste. 56 films, c'est à peu près ce qu'on sélectionne chaque année. Donc, on va accompagner en, en, en les... En, en, en allant avec les films les présenter dans différents festivals qui vont nous inviter. Euh, on va les accompagner en, leur, en en faisant le maximum de, de promotion, parce que ce sont les films que le comité de sélection de Cannes a aimé Évidemment, ce n'est pas la cérémonie. Évidemment, il n'y aura pas le podium final. Mais je, je crois profondément, pour vous l'avoir dit tout à l'heure, euh, le les films qui sont au festival, on en parle toute l'année. Ben, il n'y aura pas de sélection, mais on va continuer d'en parler toute l'année. Quand, quand, quand on a annoncé la liste, tout de suite, les producteurs du Ozon, par exemple, François Ozon, son nouveau film s'appelle « Été 85 », ils ont tout de suite annoncé. Alors, on, au lieu d'attendre la rentrée, on le programme dès le 15 juillet. Et le 15 juillet, il sortira. Eh bien, merci. Euh, merci Marina pour les questions. Donc, je vais reprendre le relais. Donc, Bonjour Pierre Lescure et, et Alain Lahana. Alors, donc, moi, j'avais des petites questions donc, au niveau des films, notamment euh, le film Forte » qui euh, devait sortir euh, au cinéma et qui finalement a, a été racheté par euh, Amazon Prime. Donc, il y a un film de Katia Leftovich avec euh, Mela Bédia, Valérie Le Mercier et tout ça. Donc, euh, manifestement, ça a défini un nouveau modèle de distribution. Euh, Est-ce que vous pensez que ce nouveau phénomène va se reproduire et qu'est-ce que vous en pensez finalement je pense que, elle est vaste, hein, la question. Je ne veux pas prendre trop de temps, euh, mais elle est essentielle. Euh, moi, on m'avait chargé d'un rapport sur justement la diffusion des œuvres culturelles en 2013. Euh, et, et je me souviens que j'avais proposé, et je me suis fait insulter, euh, j'avais proposé que lorsque des euh, quand, quand, quand des films sortent en salle, il euh, y ait une commission qui réunirait un producteur, un distributeur, un exploitant, euh, des représentants, des producteurs, etc., des petits, des moyens, des grands. Ils se réunissent une fois par semaine à 6 ou 7 euh, au CNC, par exemple, au Centre National du Cinéma. Ils regardent les sorties de la semaine et ils regardent la santé d'exploitation des films. Et chaque semaine, ils pourraient décider que certains films qui ne se portent pas très bien, qui ne rencontrent pas leur public, mais qui ont eu un peu de promotion, alors se voir proposer sans perdre le label cinématographique et les aides qui les ont accompagnés dans leur production, ils pourraient avoir l'autorisation, un tampon du CNC pour dire vous pouvez vous vendre plus tôt que prévu, puisque visiblement en salle ça ne fonctionne pas, vous pouvez aller plus tôt que prévu sur les plateformes. On m'a ri au nez, on m'a dit que c'était idiot, alors que la chronologie des médias est cruelle, je trouve, pour certains films qui ne rencontrent pas toujours leur public. Oui il faudrait mieux bénéficier de la promo qu'ils ont eue et rebondir tout de suite en vidéo, car on va dire « oui, mais alors les gens n'iront pas le voir en salle ». Non, ils n'y allaient pas. Donc, il vaut mieux le faire comme ça. Aujourd'hui, euh, la nécessité fait loi et il y a un certain nombre de films auxquels leurs producteurs ou leurs distributeurs, voire même leurs réalisateurs croyaient un peu moins qu'au début. Certains films à l'économie très fragile qui ont demandé au CNC de pouvoir aller directement sur les plateformes. Il faut que ça se fasse au coup par coup, comme ça se fait en ce moment intelligemment. Il ne faut pas que ça devienne une règle. Parce qu'un film, et je vais m'arrêter là, un film, ça peut se voir, quand ça existe dans votre esprit comme film, ça peut aller se voir sur une plateforme, je le fais, vous le faites, et on le fera tous, Covid ou pas Covid. Mais en revanche, vous n'allez pas comparer euh, l'impact qu'a pu avoir le film Parasite de bon john ho et oui. l'impact... Tout petit impact qu'a eu son film précédent qui était sur Netflix. Quand vous prenez Roma de Cuaron, il ne rentre pas dans l'histoire du cinéma parce qu'il est arrivé directement sur Netflix. Il a eu beau avoir des Oscars, il n'empêche qu'il n'a pas eu l'histoire cinématographique qui fait que vous allez sur une plateforme pour voir un putain de beau film de cinéma. D'accord, ben je vous remercie. Merci. Euh, moi, j'ai une question pour Alain. Je profite, euh, en, en, dans la vérité, je suis à, à côté de lui dans le même bureau. Euh, mais en fait, j'aurais la savoir comment ça se passait pour les producteurs. Dans quel cas on reprogrammait un spectacle pour plus tard qui était prévu et qui a été annulé dans Quel cas on l'annulait Comment se passaient les relations entre organisateurs de spectacle et de producteurs euh, Quelles négociations s'engrangeaient Et euh, quelles étaient les envies des artistes vis-à-vis -vis de ça euh, C'est compliqué parce qu'il faut voir qu'on a eu euh, une période de brouillard et qui n'est pas encore complètement dissipée. Euh, je vais prendre un exemple. Je un exemple. Je vais prendre euh, un le plus euh, reprogrammé cette saison. Euh, j'avais encore de, euh, Bercy avec Prio et 32 festival d'été. Euh, donc, j'avais le plus reprogrammé cette saison. On a dégagé d'abord le Bercy euh, au mois de mai, parce que c'était censé rouvrir à ce moment-là. Après, on me dit, mais je l'ai dégagé au 10 juin. Après, je l'ai programmé le 12 septembre, pour finalement terminer maintenant le 12 février. Il faut voir quand même, un, un, parce que pour ce spectacle-là, euh, de Bercy, j'ai vendu 17 500 billets depuis avant Noël dernier. Donc c'est très compliqué, euh, on manque d'informations à donner parce qu'on a eu des trucs très très flous, c'est pour ça que par rapport à Trio, au début euh, on jouait à Bercy le 13 mars, c'est pour ça que euh, plutôt que de rester frustré et d'annuler une année de travail euh, qui ne se concrétise pas, euh, ben moi j'ai lancé une idée qui était, on fait un concert à Bercy à la date prévue, on a monté euh, un tout petit kit par terre au sol de Bercy, et les quatre mecs de trio ont fait un concert de 45 minutes, qu'on a filmé au drone, qu'on a mis sur les réseaux sociaux, on s'est fait plaisir au drone vu que c'est interdit quand il y a du public, donc on n'en avait pas, on a filmé au drone et on a fait 700 000 vues. Et à côté de ça, on a eu toute une activité pendant le confinement pour avancer, mais bon, ça c'est autre chose. Après, dans des cas, autre cas j'ai parlé de trio, j'ai un autre cas assez concret qui est Iggy Pop. Iggy Pop, on avait une tournée euh, en avril, qui était uniquement une tournée française, parce qu'il ne tourne dans aucun autre pays sur cet album « Free ». Et euh, donc, euh, en avril, ben, c'est clair, on n'a pas pu jouer. J'ai reporté la tournée à septembre, mais septembre, euh, s'il y a quelqu'un qui peut me dire aujourd'hui que euh, d'ici la fin août, euh, le ciel américain est de nouveau réouvert, et qu'un artiste américain peut traverser l'Atlantique pour venir jouer en France, alors qu'on ne sait pas à quel niveau sera la pandémie aux États-Unis, euh, ben, il est très fort. Donc, plutôt que de prendre un autre risque et de rester dans le flou, j'ai pris l'initiative, en en parlant avec Iggy, de reporter sa tournée à avril prochain. Voilà. À côté de ça, il y a après d'autres histoires par rapport au festival, etc. Mais en gros, en ce qui concerne Iggy, par exemple, j'ai rattrapé tous les festivals. En ce qui concerne Trio, c'est compliqué parce qu'on a perdu 32 festivals, et vu que Bercy était une date unique, bah, ça a fait un truc un peu compliqué à gérer, euh, parce que là, on a un groupe qui se retrouve vraiment les fesses à l'air. Mais euh, bon, euh, on est créatifs, on a travaillé pendant le truc, on a fait des clips confinés, ils ont écrit, on travaille sur un nouvel album, j'ai d'autres artistes avec qui je travaille, qui n'étaient pas sur la route, qui ont écrit... Et par exemple, là, euh, la semaine prochaine, on rentre en studio avec Carla Bruni, qui a fini d'écrire son album en confinement, on rentre en studio la semaine prochaine. On va le sortir, on va commencer à sortir euh, d'ici la rentrée prochaine, ce qui est important pour se remettre un peu sur les rails. Un peu. Mais c'est très compliqué parce que euh, la grosse complexité aussi, c'est qu'on n'a pas eu un mode d'emploi, d'une part parce que c'est une première d'avoir une crise de ce type, en plus à une scène planétaire, en plus, avec aucun territoire qui a la même gestion de crise, donc ça complique, pour après regarder comment on se projette. On ne sait pas s'il va y avoir une deuxième vague, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter en vrai, on ne sait pas quand on réouvre les frontières, ce qui va se passer avec les gens qui sont dans des pays qui sont à des niveaux différents. Je précise quand même que bon, à New York, il y a à peu près 1000 morts par jour, qu'au Brésil, ça devient un truc qui est exponentiel. Tous ces trucs-là, c'est des paramètres qui sont un petit peu difficiles à prendre en compte pour se projeter. Très bien. Euh, ah oui, c'est bon, je vois que j'ai la parole. Euh, bah, merci Alain pour cette réponse. Et euh, je pense qu'on peut passer un peu à la suite et euh, aborder euh, du coup, maintenant euh, le. le cette vision d'avenir qu'on a envie d'avoir nous en tant qu'étudiants, que ce soit autour de la production en elle-même, de l'économie, ou bien sûr le côté créatif et artistique. Euh, nous, on se pose des questions en tant que jeunes étudiants sur l'avenir, sur les, les nouvelles compétences à avoir, euh, comment on peut s'adapter, qu'est-ce qu'on peut apprendre de nouveau euh, de cette crise. Et donc pour ça, j'ai euh, encore deux collègues étudiantes qui vont nous rejoindre, euh, Jennifer et Mathilde, euh, qui vont euh, conclure cette discussion en vous posant quelques questions sur demain. Donc, Voilà. Bonjour. Bonjour Jennifer. Bonjour. Euh... Je j voilà, ma collègue. Bonjour. <rire> euh, Bonjour. Bah, je vais commencer tout euh, d'abord par une première question. Euh, bah, D'après vous, euh, voilà. à quoi ressemblera l'après de ce confinement, dans le sens, est-ce qu'il y est-ce qu'il aura un impact euh, sur le monde, euh, enfin sur le secteur culturel bah, Il a déjà un impact. Oui. Et, euh, non, non, je dis ça parce que l'impact qu'il a aujourd'hui, on ne sait pas, il est impossible de dire aujourd'hui comment vont s'en sortir euh, les différentes filières culturelles. C'est très différent d'une filière à l'autre, vous le savez bien, donc ce n'est pas la peine que je rentre dans le détail. Ce qui me semble, s'agissant de la télé et du cinéma, euh, on a évoqué tout à l'heure rapidement les consommations du cinéma, je vous ai dit ma, ma conviction, mais euh, je pense que, presque obligatoirement, en matière de production télé et même en production cinéma, euh, le marché va être amené, le, le secteur va, être, va connaître en France, comme un peu partout, une nécessaire euh, restructuration. Parce qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de producteurs euh, indépendants vont connaître de sérieux problèmes de financement. Et comme euh, on avait un peu laissé en plan en France l'évolution de l'étude de la chronologie des médias, parce que la dernière fois qu'il y a eu l'adaptation un, de la chronologie des médias, vous avez dû étudier ça euh, en première ou en deuxième année, vous serez d'accord avec moi que c'était juste pour faire plaisir à Canal+, et euh, continuer à bénéficier de son apport financier, mais ça ne changeait rien pour les consommateurs, ce qui était une vraie connerie. Aujourd'hui, euh, les choses vont changer, et les plateformes vont être, avec leurs gros sous, extrêmement gourmandes, mais quand elles sont gourmandes, elles demandent des droits de très nombreuses années, voire définitifs, ce qui gomme et anémie beaucoup des rentrées des producteurs qui ont investi ou des co-financiers. Les télés vont sans doute, les grandes chaînes vont tenter au maximum de diminuer, d'alléger leurs obligations, c'est le jeu habituel du commerce, je vous avouerai que j'ai une certaine crainte que les, la, la puissance publique euh, manque d'énergie pour continuer de leur imposer euh, un certain nombre d'obligations, parce que ce système français a montré ses dynamiques. Vous savez bien qu'il y a très peu de producteurs français qui ont fait faillite dans, depuis la dernière guerre, euh, sauf ceux qui jouaient trop au casino. Et, euh, et, et, et c'était le fruit d'un système français assez équilibré entre les aides et les, et les prises de risques. Et, et, et j'ai peur que les conséquences, la sortie euh, du confinement et de cette crise économique euh, née de la crise sanitaire, euh, donne un coup sinon fatal, en tout cas extrêmement douloureux, à cet équilibre entre aide et prise de risque, et que beaucoup en souffrent, au plus grand bénéfice de ceux qui vont pouvoir ramasser les miettes, les plus gros, les plus gros producteurs, les plus grosses sociétés qui agrègent d'indépendants le, le, le secteur va se restructurer vous allez avoir des annonces dans les, dans les deux mois qui viennent qui vont être spectaculaires et vous allez avoir euh, à l'évidence euh, l'œil attentif des plateformes qui vont proposer à des tas de producteurs je te finance ton film je te paye bien mais tu n'as plus un droit ok merci pour la au niveau de, des, des concerts et des lives est ce qu'il y aura Comment ça va se passer, d'après vous ah, nous avons un peu euh, juste par... voilà. Je vais juste parler, moi, de ce que je compte faire, parce qu'il euh, y a des avis qui sont assez divergents. Il oh. reste absolument pas de les présenter euh, dans des grands endroits, avec très peu de gens dedans. Il mmh. n'y euh, a pas d'économie qui est réalisable par rapport à ça. Je trouve que ce qui a été dit par rapport à la reprise des spectacles est une énorme erreur. Euh, on ne va pas reprendre euh, des spectacles dans des salles de 500 places en faisant rentrer moins de 120 personnes, euh, sans merchandising, sans boisson, sans accès aux toilettes. Euh, on ne va pas faire de trucs comme ça. C'est exactement le contraire de notre métier. S'il y en a qui veulent jouer à ça et penser que c'est ça la musique vivante, qu'ils le fassent, moi perso je ne le ferai pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai pris la décision, euh, froidement, de reporter à l'année prochaine, en me disant, bon, bah, normalement, euh, on devrait être dans un autre état d'esprit à ce moment-là, parce qu'il euh, faut voir que par rapport aussi au spectacle, ce n'est pas tout d'avoir des spectacles, il faut avoir des spectacles, mais il faut aussi qu'il y ait des spectateurs à l'intérieur, et que pour les spectateurs rejoignent euh, des lieux, euh, euh, où ils vont être confinés avec d'autres gens, s'il y a toujours euh, euh, cette atmosphère qui plane au-dessus, c'est pas forcément un truc, t'as pas forcément envie de te choper une saloperie euh, en allant à un concert. Donc, il euh, y a tout un truc à faire pour remettre, redonner une envie, et pour ça, euh, ce qui va se passer dans les mois à venir va être décisif, euh, pour redonner une envie, parce que euh, pour vous situer, pendant les deux mois et quelques de confinement, le, la moyenne, euh, moi je devais avoir à peu près 25 ou 30 spectacles en vente, c'est pas énorme, hein. euh, sur ces 25 ou 30 spectacles au total, j'ai dû vendre 5 billets, c'est-à-dire que la billetterie est totalement paralysée. Euh, là, on a fait des effets d'annonce à la sortie du confinement pour des dates qui sont très lointaines, mais... Euh, euh, si on a quelque chose qui se passe très bientôt, c'est je ne sais pas comment peut se passer la mise en vente de billets. La saison aussi va être extrêmement compliquée, parce qu'on va avoir deux saisons qui vont se chevaucher, on va avoir deux saisons en une. Euh, la plupart des festivals de musique reprogramment le, leur programme de l'année dernière, ce qui veut dire aussi qu'on est passé donc à côté de plein de talents intéressants qui n'auront pas eu leur tribune. Euh, parce que, bon, euh, euh, moi j'ai le cas de pas mal d'artistes qui avaient des sorties euh, à la mi-mars, euh, donc tout le truc est lancé, euh, et après, plus rien, il faut réamorcer la pompe aussi, remettre le truc en avant, c'est un peu difficile de se projeter encore, parce que le cadre n'est pas encore euh, assez clair, je dirais. Et par rapport, nous sommes, moi et mes collègues, donc encore étudiants en production, euh que ce soit dans la, dans, le, dans la télévision, le cinéma, ou la musique, ou le spectacle vivant. Et euh, on, se de, on se demande, on voudrait savoir si vous n'auriez pas des quelques conseils ou quelque chose à nous dire pour nous préparer, plutôt pour comment nous préparer pour l'avenir, en fait, par rapport à ça premier truc que je vais dire, c'est le truc que je dis chaque fois que j'interviens euh, dans une classe euh, comme, euh, comme la vôtre, c'est euh, le premier truc, c'est qu'il faut être euh, couteau suisse, il faut savoir faire plein de choses différentes, mmh. il faut pouvoir rebondir, d'une activité sur l'autre. Euh, moi, par exemple, là, euh, qu'est-ce que j'ai fait euh, Je n'ai pas passé mon temps juste à reporter des choses. Euh, j'ai travaillé sur d'autres choses, la création de disques, la création d'images, euh, faire d'autres choses pour avancer. Euh, je, je travaille sur un événementiel qui va démarrer à la fin août. J'essaie de me projeter, j'ai aussi essayé de me projeter pour occuper la tête sur d'autres moyens de communiquer. J'ai planché comme pas mal de mes collègues sur les drive-in, à part que je trouve que c'est une solution totalement naze pour la musique euh, et que, bon, euh, j'ai pas envie de rentrer dans des trucs qui me semblent aberrants. Mais j'essaie aussi de générer des activités pour aider des intermittents euh, qui sont complètement dans la merde. Et si tu dis à un gars qui travaille dans le spectacle, la prochaine fois que tu montes sur scène, c'est peut-être pas cette année, c'est un peu compliqué quand même à faire avaler. Euh, moi je passe ma vie sur la route euh, mes passeports au bout de deux ans il n'y a plus de, de place pour, pour les tampons euh, je sais que tout ça c'était avant donc il y a plein de choses qu'on va devoir réimaginer on va devoir construire les choses différemment euh, et je préfère les construire différemment que moins bien que ce qu étaient, euh, euh, que, que j'ai pu vivre auparavant euh, je pense qu'il faut trouver d'autres modèles, il faut se pencher sur plein de choses. Euh, Je n'ai pas encore toutes les réponses, mais euh, euh, ce qu'on a vécu avant ne va plus être vécu de la même façon. Ça, c'est clair. La seule chose qui va rester, c'est que Alain va continuer à travailler avec des artistes qui produisent de la musique et qui ont pour, dans leur manière de s'exprimer, la musique au cœur. Euh, vous, en tant que producteur, vous allez être amené à, à avoir en face de vous, quel que soit euh, la, le mode de diffusion, des gens qui vont avoir de plus en plus besoin de production. Parce que de la, autant la chaîne alimentaire a été sauvée euh, et a été maintenue, merci à tous ceux qui y ont bossé, vous êtes tous d'accord là-dessus, parce qu'on a pu manger à peu près notre faim euh, pendant le confinement. En revanche, les, les tournages, les, même si beaucoup ont pu écrire, les tournages, les, les fabrications, les post-productions sont arrêtées et il y a des tas de, de chaînes de télé qui sont, qui arrivent au bout de leur marbre, qui arrivent au bout de leur catalogue et qui ne savent plus comment proposer des produits frais. Ces produits frais, on les attend de vous. C'est pas juste un, un je, je dis pas ça comme une espèce de vœu pieux en me disant, euh, oh tiens, je vais leur dire ça, ça va leur faire plaisir avant de, avant de partir en week-end. Je le crois profondément. On attend de votre génération de productrices et de producteurs plus que jamais en sortant de ce confinement avec le côté couteau suisse que dit avec Alain, il faudra vous adapter aux nouveaux modes et de financement et de, et de distribution mais on attend plus que jamais des projets de producteurs. Euh, il voyez une question là qui s'affiche là. Les pouvoirs publics sont-ils actifs pour la relance du secteur culturel euh, je ne vais pas dire qu'ils sont inactifs, mais quand même, j'en pense pas moins. Euh, quand je vois que les sommes pour aider le, le, le, le secteur culturel en France, on parle de 20 millions là, 30 millions là, allez, on va arrondir, on va faire un roulet-boulet à 50 ou 60 millions. Okay. Euh, quand je vois que l'Allemagne, euh, ben, c'est un petit peu plus, c'est un milliard et demi, je me dis que peut-être il y a un petit décalage quand je vois que la Suisse a mis 250 millions après un mois de confinement uniquement pour la culture, avant l'annulation des festivals, je me dis, tiens, voilà une façon un peu plus constructive de gérer l'histoire. Euh, maintenant, il faut voir une chose, c'est que pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont annoncées et qui sont euh, des trappes, vraiment, des trappes, et j'insiste là-dessus, parce que la, les, les réouvertures partielles, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va tous se retrouver plantés avec un modèle économique qui est impossible à vivre et euh, euh, dès qu'on va reprendre une activité partielle, eh il ben, y a un truc partiel qui va plus exister qui s'appelle le chômage partiel. Et que donc, les frais vont augmenter et euh, avec des recettes qui vont diminuer. Donc, il y a une solution à trouver et cette solution, ce n'est pas nous avec nos petites mains qui allons la trouver tout seul, il faut quand même qu'il y ait des pouvoirs publics qui soient un tout petit peu plus présents. Quand on voit la dernière, la, pas, pas la dernière, mais la première prise de parole euh, du ministre de la Culture pendant le confinement, qui parlait de petits festivals avec 50 personnes et un seul artiste sur scène, euh, bon, là aussi, on a une particularité peut-être en France, c'est que la plupart des gens du milieu de la culture sont des gens qui sont dans des milieux subventionnés, c'est-à-dire qu'un opéra une scène nationale euh, s'ils si, peuvent très bien jouer avec 20 personnes dans la salle. S'ils ont 20 millions de subventions annuelles, à la fin de l'année, ils mettent les deux colonnes à côté, et c'est bon, c'est à l'équilibre, tout va bien. À part qu'un producteur privé, ben, il ne peut pas faire ça. Et donc, euh, le gros de l'activité, il faut voir, il est fait par les producteurs privés. Il euh, y a aussi des grosses multinationales de spectacle, mais c'est les producteurs privés qui, tiennent, qui font rouler... Euh, euh, la roue vraiment là-dessus, et que euh, nous, euh, quand on se retrouve avec neuf mois, en gros, d'inactivité, à payer notre bureau, ce n'est pas des reports de charges qu'on veut, euh, c'est des annulations de charges. Et euh, bon, ça, je n'ai pas l'impression que ça soit encore à l'horizon. Donc, comment euh, on est aidé Pour le moment, je trouve, pas beaucoup. Si on n'attend rien, on est sûr de ne pas être déçu. Mais si on attend quelque chose, je pense qu'on va en prendre plein la gueule. D'accord. Et euh, dans l'audiovisuel et le cinéma, euh, quel modèle économique doit-on euh, préparer J'ai essayé de, de l'esquisser tout à l'heure. Je pense que euh, sur le plan de l'exploitation, euh, les, les salles de cinéma se trouvent dans l'économie de bialin sur les salles de spectacle d'autres disciplines. Euh, la, la, le différentiel est lui-même, c'est bien joli de dire on va faire des, des salles d'ailleurs euh, on, on a bien vu ce que disait Richard Patry, le patron des, de la fédération des exploitants il disait ne nous dites pas euh, combien il faut de gens par salle ou, ou combien il faut d'espace de, dites nous vous pouvez fonctionner à 50% ou à 30, si c'est à moins de 50% on n'y arrivera jamais à 50% on va déjà faire des pertes encore un peu moins mais encore donc Laissez-nous gérer le quotidien. Sur la production, j'ai essayé de l'esquisser tout à l'heure. Il va y avoir forcément une restructuration du secteur. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, je ne me répète pas, vous l'avez entendu. Ok. Mais ce bah, pas notre métier. Hein. <rire> C'est le début. D'accord. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour avoir répondu à ces questions. Je laisse Antoine conclure. Alors, en termes de conclusion, euh, je pense qu'on a tous compris qu'il n'y avait pas de chapeau magique, qu'il n'y avait pas de, de recette magique, que c'est une situation euh, inédite qu'on a vécue et que personne n'a une solution miracle, euh, qu'il va falloir s'accorder entre les différents acteurs de la culture pour s'en sortir. Euh, donc voilà, En tout cas, nous, en, en tant qu'étudiants, euh, ce sont de bonnes notes qu'on prend euh, et on espère être à la hauteur pour lever le défi dans l'avenir. Euh, si... Euh, si la chance est avec nous et qu'on n'a pas à revivre ce genre d'épisode, bien sûr. Euh, donc voilà, en tout cas, euh, je vous remercie euh, chaleureusement Monsieur Lescure et Monsieur Lahana d'avoir été avec nous. Euh, nous, euh, avant ça, cette émission, du coup, on s'est préparé, on, on avait hâte de pouvoir discuter avec vous, et je pense qu'on a tous euh, beaucoup appris. J'espère que les gens qui nous regardent, euh, c'est également la même chose. Euh, donc voilà, je vous remercie chaleureusement euh, tous les deux, et puis euh, j'espère que... Peut-être un jour on pourra se croiser euh, derrière les coulisses d'un spectacle comme une salle de cinéma. Voilà. Merci Antoine, merci les films. Merci merci. Merci. Merci à ces remerciements. Merci. Au revoir à tous. Merci à Antoine Dubel qui était en régie. Merci à tous les jeunes qui étaient morts de trac euh, et puis qui ont résisté à toutes les pannes de micro et de caméras que vous n'avez pas vues. Euh, tant mieux. Merci beaucoup pour vos réponses à toutes ces questions que les jeunes se posent. Et puis au plaisir de vous retrouver pour euh, d'autres rendez-vous sous forme de masterclass, de conférences ou de cours à l'école. Un grand merci à tout le monde et au plaisir de vous voir pour le troisième épisode du virus de la prod. À bientôt.